Je suis, un Je suis un NTD. Je suis esclave des besoins des populations. Je suis, des des populations. Je suis un NTD. Je suis me à, à être le garant de la démocratie. Et de la bonne gouvernance. Et de la bonne gouvernance. Je suis un NTD. Je veille à la séparation, Je à la séparation des, pouvoirs, à la des pouvoirs à la sauvegarde et au renforcement des institutions. Et au renforcement des institutions. Je suis en NTD. Je, Je combats la corruption l'impunité et toute forme d'injustice je suis un NPD. je préserve l'environnement, je, préserve et, je respecte le bien public. et je respecte le bien public. Je suis un NTD, Je suis un chaque Sénégalais est un frère. frère. Quelle que soit son appartenance politique. Je ne crois pas à tout les s'accuse citoyenne. Je suis un MTD. Je suis un MTD. Je travaille. Je travaille. Je suis un MTD. Et et Je suis un MTD. pas Comme maman du Mamadou. Je m'engage. Je m'engage à construire. À construire